comment on va voir ah, il y a des gens qui arrivent. la réunion est diffusée maintenant en live parfait on va attendre encore peut-être 3-4 minutes pour tous les retardataires aux premiers qui sont arrivés, euh, si possible on va vous demander euh, d'éteindre la caméra pour essayer de garder le, le live le plus euh, avec le moins de problèmes de connexion possible Et euh, voilà. merci beaucoup Tous, on va attendre midi 31 à mon horloge pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Bon, Et bah, il est midi 31, on va pouvoir commencer. Euh, donc, Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour intervenants, bonjour à, à vous qui êtes là pour nous écouter euh, aujourd'hui, ce midi. Euh, donc, Nous sommes très heureux de vous compter tous parmi nous pour cette euh, discussion autour de la transition alimentaire au Québec. Donc, D'abord, je me présente, je m'appelle Elliot Muller, je suis analyste en analyse du cycle de vie au CIREG à Montréal et euh, membre de Polycarbone. Donc, cette conférence est justement organisée par Polycarbone, qui est un OSBL qui a pour mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la communauté universitaire au Québec. Et également euh, en collaboration avec CITÉ, qui est un regroupement d'étudiants et d'étudiantes de l'UQAM qui souhaitent prendre part à la transition écologique au sein de leur université. Pour le déroulement de ce panel, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Je vais dans un premier temps euh, poser quelques questions aux intervenantes et aux intervenants pendant les 40 premières minutes euh, pour poser le contexte et vraiment lancer la discussion. Et ensuite, euh, on s'en suivra 40 minutes de questions-réponses avec euh, le public. Donc Pendant toute la discussion, vous pourrez écrire en commentaire vos questions et les intervenants y répondront en seconde partie. Euh, nous avons volontairement coupé les micros et les vidéos euh, en dehors des intervenants pour assurer une connexion assez fluide avec notamment le Facebook Live. Euh, donc, Par contre, si vous souhaitez intervenir directement lors des questions euh, du public, n'hésitez pas à le mentionner dans votre question, sinon c'est moi qui poserai la question, si c'est correct, avec vous. Euh, pour ce panel de discussion, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir invité trois personnes au domaine d'expertise complémentaire, et euh, nous vous remercions chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. Donc, euh, tout d'abord, Eliane Brisebois. Bonjour Eliane. Bonjour. Euh, donc, Eliane est agente de recherche euh, à la chaire de recherche de l'UQAM sur la transition écologique. Euh, elle travaille sur les systèmes alimentaires montréalais alternatifs, sur ce qui caractérise ces systèmes, quelles fonctions les différents acteurs y jouent et un regard particulier sur le gaspillage alimentaire. Et euh, tu, tu abordes aussi les questions euh, entre autres des circuits courts ou la sécurité alimentaire. Oui. C'est bien ça. Parfait. Euh, ensuite, euh, Stéphane Chalmot. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane est responsable des activités chez Hectare Urbain, qui est un projet d'agriculture urbaine sur campus Montréal. Donc tu as étudié et présenté à l'occasion de plusieurs conférences les théories de la décroissance et tu fais partie du projet Changer de Cap. Euh, donc c'est un projet extrêmement inspirant dans lequel cinq étudiants sont partis en quête de solutions concrètes pour réduire notre empreinte carbone. Et le résultat, c'était une série de six courts-métrages documentaires sur des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. C'est bon pour toi Et enfin, Christelle Fournier. Bonjour, Christelle. Bonjour. Donc, Christelle, tu es formatrice en permaculture, euh, intelligence collective et en agroécologie. Et donc, tu accompagnes euh, les citoyens et les entreprises en changement de pratique à travers les outils d'intelligence collective de la, pardon, de la permaculture agricole et humaine. Exactement, j'essaye. Okay. <rire> on est tous là comme ça. <rire> Donc, déjà, pour commencer, vraiment un grand merci à vous trois pour être présents avec nous aujourd'hui et répondre à toutes nos questions. Donc, en introduction, je vous propose de lancer cette discussion par un rappel des principales conclusions du rapport Eat Lancet. Donc, on va mettre un lien vers ce rapport en commentaire de la vidéo. Alors Cette étude est parue en 2019 et elle tente de comprendre comment nourrir dans le futur une population de 10 milliards de personnes euh, avec une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. La question qui est traitée, c'est celle d'assurer une sécurité alimentaire mondiale et ce, de manière durable. Dans le cas de l'Amérique du Nord, les conclusions de ce rapport sont très claires. Il faut agir à trois niveaux. Euh, diminuer la consommation de protéines animales, que ce soit les viandes, les œufs ou les produits laitiers. Et euh, ensuite, diminuer le gaspillage alimentaire d'au moins 50%. Et enfin, améliorer drastiquement nos systèmes de production agricole. Donc, lors de ce panel de discussion, on souhaite se pencher sur les deux dernières recommandations. Euh, et tout d'abord, on va soulever quelques points pour mettre le contexte de ces discussions. Donc, la production alimentaire, euh, c'est le tiers des émissions des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Si le, si le gaspillage alimentaire en soi était un pays, il serait le troisième plus grand producteur de gaz à effet de serre au monde, d'après la Chine et les États-Unis. Et bien qu'au Canada, on considère que 58% de la production alimentaire est jetée tout au long de la chaîne alimentaire. Et dans ces 58%, au moins un tiers serait de la nourriture directement prête à être consommée, qui représenterait de quoi nourrir pendant cinq mois toutes les personnes habitant au Canada. Euh, ensuite, il faut garder en tête qu'un changement des modes de production et de consommation alimentaire, ça pourrait favoriser la santé de la planète, mais aussi des consommateurs et des personnes qui travaillent dans le domaine agricole. Et enfin, euh, dans le contexte particulier de la crise sanitaire actuelle du COVID-19, ça nous permet de mettre en, en évidence que nos activités humaines euh, ont un impact sur les écosystèmes, enfin sont, sont intrinsèquement reliées avec les écosystèmes. En effet, le COVID-19, c'est le fruit d'une chaîne de conséquences négatives révéler les failles actuelles euh, sur nos modèles de production et de consommation, entre autres alimentaires. Je vous propose maintenant de commencer réellement ce panel de discussion. Euh, les différentes questions que je vais poser sont adressées à un panier en particulier, mais euh, enfin, ou parfois à vous trois. Je veux bien que vous soyez à l'aise euh, de, de compléter ces réponses-là, soit à la fin de cette question-là, soit quand je vous interrogerai euh, plus tard, soit au niveau des, des panels de, de discussion euh, à la fin, donc surtout, n'hésitez pas. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous voulez qu'une des réponses soit plus complète. Malheureusement, notre temps est limité aujourd'hui et le sujet est très vaste et très complexe. Donc, si vous voulez insister plus sur une des réponses, n'hésitez pas au moment des questions du public de, de, de poser des questions en rapport avec, avec celle ci en particulier. Donc, je vais commencer par la première question à, à toi, Eliane. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, avec des termes simples, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par le terme de système alimentaire? Et dans le cas particulier du Québec, à quoi est-ce qu'il ressemble? Oui, bien, quand on regarde la définition, euh, disons, euh, simple et technique d'un système alimentaire, on dit que c'est l'ensemble des, des éléments, donc autant les, environnement, les environnements, les individus, les processus, les infrastructures et des activités, euh, autant liées à la production, à la transformation, la distribution et la préparation-consommation des aliments. Puis c'est aussi, euh, on compte aussi là-dedans, le résultat de ces activités-là, donc euh, surtout au plan euh, environnemental et, euh, et socio-économique. En gros, on peut voir ça vraiment comme une, une chaîne d'activités euh, qui sont vraiment interreliées. Euh, ben, au Québec, on... bien sûr, notre système alimentaire est mondialisé, fait partie de... de, de tout ce système, euh, disons, conventionnel global, euh, on importe beaucoup d'aliments, euh, ça représente à peu près 8,6 milliards euh, de dollars en 2018. Puis c'est beaucoup d'aliments comme des, des fruits, du cacao, du sucre, euh, boissons, euh, alcool, tout ça. Euh, donc, selon le MAPAC, euh, c'est le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, euh, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec. Ces produits-là qu'on importe ne euh, viennent pas nécessairement concurrencer les produits euh, qu'on produit au Québec parce que, justement, on ne peut pas vraiment produire, de, par exemple, de fruits exotiques, de cacao ou de sucre. Euh, puis sinon, nous-mêmes, on, on exporte beaucoup. Euh, ça représente euh, des, des, des 8,6 milliards de dollars euh, qu'on qu a pu exporter par exemple en 2018, puis là-dedans le principal produit c'est euh, la viande de porcine. Sinon, en gros, nous au Québec on produit, ben, je ne vais pas m'attarder trop à la production parce que c'est moins mon champ d'expertise Puis je pense qu'on va, on va en parler, mais nous au Québec on produit beaucoup de, c'est l'industrie laitière qui est la plus importante. Puis on a aussi un important secteur de transformation en général, qui est aussi très présent dans la grande région de Montréal. Puis sinon, peut-être d'un point de vue un peu plus euh, transformation du système, puis encore, je sais qu'on va aborder ça dans, dans toutes les questions plus, plus tard. Euh, bien, on voit depuis quelques années, en, dans les villes, puis aussi dans, dans, dans pas mal toutes les régions, euh, beaucoup d'initiatives, disons, alternatives qui émergent, euh, qui visent soit à lutter contre le gaspillage, mais aussi à rapprocher le, les producteurs, des consommateurs, euh, à nourrir de, de différentes façons les populations euh, dans le besoin, puis, euh, beaucoup d'initiatives aussi d'éducation, de, de sensibilisation aux enjeux de, de, de, de, de l'alimentation. Parfait. Ben, merci beaucoup. Effectivement, on va revenir sur ces points en plus en détail euh, dans la suite, mais merci pour ce premier bilan complet. Euh, ensuite, je vais me tourner vers euh, Stéphane. Euh, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement le visage de l'agriculture québécoise, donc vraiment la, plutôt la phase de, de, de production, et surtout son évolution dans le contexte plus large des systèmes économiques globalisés, qu'a commencé à aborder Eliane mm -hmm. Oui, je pense que c'est important pour euh, comprendre, je ne sais pas, euh, par rapport au public, si tout le monde est, est familier avec euh, les évolutions de l'agriculture dans les 50 dernières années, mais c'est vraiment des gros changements. Donc, je pense que c'est intéressant, pour comprendre où on en est aujourd'hui, de repartir de là, donc, je vais essayer de faire ça en trois minutes. Euh, donc l'agriculture, comme l'a dit Elian, c'est comme un secteur économique très important au Québec, le troisième. Pourtant, moins de 5% de la population aujourd'hui active, de la population active, euh, travaille dans l'agriculture aujourd'hui. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. C est, c est, euh, si on remonte aux années, euh, en fait, entre 1971 et 2016, euh, la population agricole a diminué de 62%, donc a été divisée par 3. Et on est passé de 140 000 fermes en 1950 à 28 000 fermes en 2020. Donc, de 140 000 à 28 000. Donc, on est divisé par 5 le nombre de fermes au Québec. Et ça, c'est une trajectoire classique, en fait, de. De, de pays qui industrialisent leur agriculture, on passe d'une agriculture euh, à petite échelle paysanne euh, et on va remplacer en fait ces paysans et ces savoir-faire d'une agriculture euh, paysanne par ben euh, ce que nous, les découvertes de l'industrie, c'est-à-dire des, des tracteurs, des fertilisants, des pesticides et euh, donc des produits de synthèse et des calculs agronomiques d'épandage de ces produits là de synthèse. Euh, c'est ce qu'on a appelé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en fait la révolution verte très ironiquement euh, parce que c'est la révolution de l'agriculture en fait c'est la révolution industrielle de l'agriculture euh, qui a eu lieu dans tous les pays dans, en Europe ça, ça a été beaucoup années 50 60 et au Québec c'est arrivé 60 70 donc c'est plus récent donc euh, donc euh, en fait on a remplacé euh, des humains et des animaux et des savoir-faire locaux par euh, du pétrole une nouvelle énergie qu'on a découvert qui est en abondance, qui est très puissante, euh, et les marchés locaux par un grand marché mondialisé, globalisé, ouvert à la concurrence. Euh, Qu'est-ce que ça a produit euh, Quelques chiffres aujourd'hui sur le Québec. Donc, Le taux d'autosuffisance alimentaire euh, était encore en 1980 de 80 au Québec, donc on produisait 80 de nourriture qu'on consommait. Aujourd'hui, on est à un tiers environ, euh, euh, donc 33 euh, 40 des produits qui sont consommés proviennent ou transitent par les états unis Donc, ça vient beaucoup d'Amérique du Nord. Et euh, 3% proviennent des petites fermes euh, biologiques aujourd'hui. Donc, on a de la marge, euh, si on veut aller de ce côté-là, en tout cas. Et puis aussi, c'est un système, il euh, faut comprendre que c'est un système donc, qui a subi beaucoup de mutations et aussi qui a, qui a été euh, légalement très structuré par le gouvernement. Aujourd'hui, on a beaucoup de subventions, comme en Europe, en fait, euh, pour réussir à à faire vivre cette, cette industrie-là. Euh, 1,7 milliard de subventions fédérales et provinciales pour, le, pour les agriculteurs québécois. Euh, et parmi ces 1,7 milliard, on a environ 12 millions pour le démarrage de petites fermes euh, qui veulent faire les choses différentes. Donc, une petite goutte d'eau. Euh, voilà. C'est pour faire un, un paysage euh, global. Et puis bon, Je sens qu'on va reparler de tout ça. Eliott, je ne t'entends plus. Eliott a coupé son micro. y <rire> <rire> a un petit problème technique, mais je peux compléter en, en bon. donnant deux bon. sources. Bon. Pour ceux bon. qui sont intéressés euh, bon. par bon. le sujet, il y a deux films documentaires qui sont magnifiques. Là, il y en a un qui s'appelle « "Solution locale pour un désordre global », qui parle de la Révolution verte, etc., qui est un, peu, un documentaire un peu, qui date d'une euh, vingtaine d'années, je pense, mais qui est euh, vraiment incroyable. Et sinon, très récent, en 2017, euh, la ferme et son état, qui fait un état d'agriculture au Québec, avec les acteurs de l'agriculture au Québec qui envoie plein de monde. C'est vraiment deux sources vraiment intéressantes. On essaiera peut-être de, de partager des liens vers ces, ces ressources-là dans, dans les commentaires de, de, de la vidéo et également. Merci beaucoup. Euh, ensuite, on va, on va enchaîner. J'ai perdu du temps, c'est de ma faute. Euh, alors, je vais me retourner vers Eliane. Pour, euh, maintenant qu'on a un peu une meilleure idée de qu ce que c'est un système alimentaire, est-ce que tu peux mettre en avant des problématiques qui sont liées à ce système alimentaire et comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui? Oui, ben en fait, euh, on a commencé la, la discussion en parlant du rapport Eat Lancet. Le rapport mmh. nous, nous parlait beaucoup des conséquences euh, environnementales et sur la santé euh, des systèmes alimentaires. Euh, puis en parlant aussi de comment on pourrait euh, mettre de l'avant un régime euh, alimentaire qui serait qui respecterait les limites planétaires, puis par limites planétaires on parle euh, par exemple de la biodiversité de l'utilisation de l'eau euh, en tout cas il y en a vraiment plusieurs il y a aussi les, les cycles de, du phosphore et du euh, euh, voilà et donc euh, vraiment les, les, les principales problématiques sont, sont surtout euh, environnementales puis vraiment liées aussi au changement climatique c'est un peu une boucle de rétroaction parce que le système alimentaire euh, génère beaucoup de gaz à effet de serre qui, euh, qui qui entraîne les changements climatiques. puis en même temps, les changements climatiques ont un impact considérable sur euh, sur euh, les systèmes de production alimentaire. Euh, bon, donc, pour pour ce qui est des conséquences environnementales, c'est sûr qu'on parle de déforestation, érosion des sols, euh, perte de la biodiversité, autant terrestre que, que marine. Euh, il y a beaucoup de problématiques socio-économiques quand Quant à la reconnaissance euh, du travail de production, euh, que ce soit ici ou, euh, ou dans, dans plein d'autres pays, on sait que plein d'agriculteurs sont, sont endettés. Il y a beaucoup de, de problématiques de ce côté-là. Euh, autant les problématiques sont aussi liées à l'accès la à la terre, la spéculation, euh, la fraude alimentaire. On a d'autres problématiques qui sont plus sociales et liées à la santé, comme l'insécurité alimentaire et la malnutrition, qui n'est pas juste un problème des, des pays en voie de développement. Euh, ici, au Canada, il y a beaucoup d'insécurité beaucoup alimentaire, surtout dans les communautés autochtones. Euh, on parle aussi d'autres enjeux, que ce soit les OGM, les, les, les, les produits ultra consommés, ultra transformés qu'on qu consomme. Puis Il y a d'autres problématiques comme le gaspillage alimentaire, qui sont vraiment des des, une problématique transversale qui touche à tous ces aspects-là, euh, socio-économiques, euh, environnementaux, et euh, qui, qui englo englobe vraiment tous les, acteurs, euh, tous les acteurs de la peine. Donc, euh, on pourrait faire euh, des milliers de thèses de doctorat sur tous ces problèmes-là, mais en gros, ça ressemble à ça. D'accord. Donc, c'est très large. Ben, on va ouais. peut-être euh, s'adresser à une partie des problématiques en particulier, Christelle. Euh, Est-ce que tu pourrais rapidement nous donner un, un état des lieux sur ça, sur les problématiques plutôt liées à la production agricole uniquement au Québec Et ben On fait. pourrait encore faire des thèses sur chacun des problèmes. Donc, je vais, <rire> je vais juste essayer de... de, de... De, de, de condenser un peu ça et puis ça reprend beaucoup des choses de Stéphane et Eliane évidemment euh, je l'ai classé comme en quatre secteurs puis évidemment on pourrait faire d'autres choix mais on va dire qu'il y a une raison sociale de mode et, et, et quand je parle de mode c'est vraiment plusieurs modes, c'est à dire que Déjà, à mes yeux, le citoyen, euh, du point de vue social, a un peu abandonné son rôle aux mains de ces nouveaux euh, agriculteurs, ce fameux 5% dont tu parles Stéphane. Et euh, il faut savoir que euh, c'est pour certaines raisons, c'est d'ailleurs d'abord parce que c'était un, un métier euh, très physique et très stressant, ça l'est encore, mais avec le soutien de tout ce qui est euh, bah justement des tracteurs, la machinerie, le pétrole, c'est devenu plus simple. Donc, euh, ça a libéré euh, des gens qui n'avaient plus du tout envie d'être dans la terre et, et, et cette charge physique. Euh, et ils, sont, ils ont fait des mouvements urbains, etc. Puis, euh, il faut savoir aussi qu'avant, euh, la majorité des, des gens avaient une petite production vivrière chez eux. Ils avaient quelques salades, ils avaient quelques pâtes, aliments et donc en fait ça veut bien dire que l'agriculteur n'avait entre guillemets qu'à produire le reste euh, aujourd'hui on a complètement abandonné ça en fait on recommence un peu avec l'agriculture urbaine etc mais on voit bien que cette proportion là est complètement euh, différente donc euh, il y a pour moi une forme de, de mode comment le métier est vu ça commence à changer euh, mais c'est vrai que quelque part, euh, faire partie des métiers euh, de l'agriculture, euh, de la production alimentaire, ben, c'est vrai que c'est moins sexy qu'être euh, ingénieur agronome ou euh, je ne sais quoi. Mais euh, donc voilà, donc, pour moi, il y, a aussi, il y a une perception, et puis ça, on est tous co-responsables. Ensuite, euh, il y a aussi euh, le, la charge de la prise de risque. À, à un agriculteur, il a des contraintes physiques et un stress au quotidien sur sa production, et il ne peut pas se permettre de la rater. Euh, ou en tout cas très peu parce qu'il a une marge bénéficiaire très très faible et donc euh, ben, par exemple si on est un producteur de tomates en serre ça serait bien de ne pas les rater euh, par contre si j'ai mon petit jardin et que je rate mes tomates ce ben, c'est pas si grave je vais pouvoir aller euh, en acheter au magasin euh, donc en fait c'est lui qui prend cette prise de risque euh, pratiquement seul et puis c'est pour ça aussi qu'il y a des aides financières aussi grandes pour essayer de soutenir et d'un peu équilibrer ces prises de risques là euh, mais voilà, et puis euh, une autre chose au niveau de la mode, c'est-à-dire que le consommateur devient de plus en plus euh, euh, comment dire, il commence à regarder de plus en plus son alimentation, puis c'est quelque chose qui est très bien, mais euh, en parallèle, ça crée aussi une pression c'est-à-dire qu'il veut plus d'éthique, il veut que ça soit plus bio, local, certifié qu'on prenne soin de la condition animale, etc. etc. sauf que c'est compliqué pour un agriculteur de faire une transition en l'espace de un an ou deux ans en fonction du mode de consommation, donc tout ça, ça crée du stress et donc, ça, c'est bien un rapport consommateur-producteur, puis notre vision sur le métier. Euh, sinon, si on regarde sur la question environnementale, ben, c'est énorme. On reprend toutes les questions de, du gaspillage alimentaire. Euh, Ce n'est pas une petite question, c'est une des questions majeures. Euh, évidemment, toute cette place de production qui finalement sera détruite est aussi euh, une, une place qui a été prise euh, par, enfin, ça aurait été normalement des forêts sans doute, donc en plus il y, y a tout un truc où on prend peut-être 30%, on ne peut pas le calculer comme ça, mais disons qu'on prend le, la taille du gaspillage alimentaire en production agricole euh, sur de la biodiversité. Euh, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est juste pour donner une, une espèce de, de, de, de fil. Et puis, euh, ben en fait, il y a aussi toute la question, alors là, je viens carrément à la base, du terreau, euh, des tourbières, qui sont des écosystèmes très fragiles. On en a énormément au Canada, mais ils sont en train de disparaître dans le monde. Puis, on est quand même en train de produire euh, notre terreau à partir euh, de ça. On l'oublie, mais ça fait partie. On a toute la question des semences. Euh, c'est vraiment... On ne peut pas faire pousser si on n'a pas de semences. Enfin, C'est très complexe aussi. Euh, au niveau économique, évidemment, il faut pouvoir garantir l'achat. C'est aussi pour ça qu'il y a eu des systèmes de quotas à des moments. Euh, Aujourd'hui, on voit la limite, parce qu'on se pose la question avec le Covid, comment on va manger, pas manger, etc. On veut faire sauter les quotas. Mais il faut comprendre que tous ces systèmes économiques qui ont été mis en place au fur et à mesure, c'était pour des raisons de soutien aux agriculteurs, justement, et qui doivent être remis en question sans doute avec euh, « mais ». Euh, c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à, à une forme de loyauté euh, consommateur-agriculteur. Puis, entre autres, c'est ce qui se passe quand il y a des paniers qui sont faits, c'est-à-dire qu'on mutualise les risques euh, à la production. Euh, voilà, puis je pense que, que c'est important qu'on qu se pose cette question-là. Euh, et puis, il y a aussi le fait que le consommateur a vraiment l'habitude de toujours vouloir payer moins cher. C'est compliqué parce que je ne connais pas les chiffres, mais je sais que dans certains pays, euh, par rapport à ce qu'ils gagnent mensuellement, il y a 70% qui part pour l'alimentation. Nous, je ne sais pas combien on est, mais on doit être à 15-20% de notre salaire qui part à l'alimentation. Je, je, je vous regarde, Stéphane et Eliane, vous, vous savez ou pas du tout Je n'ai pas le chiffre, mais je, je dirais la même chose, moins de 20%. Ouais. Bon Donc, en fait, on, on voit bien qu'on a changé aussi. Alors, après, les loyers prennent une proportion. Fin, en, en tout cas, c'est... Une... Regard encore sur qu'est-ce qui est cher et où c'est que je mets mon argent. Et ça, c'est bien un, une question citoyenne. C est, c est pas juste de la, et pourtant, ça impacte directement sur la production. Et pour finir rapidement, ouais, euh, il y a la question des mais... ressources. Ouais, je... c'est trop large comme question. Écoute, oui, même... <rire> en fait, on manque de semenciers. Clairement. Alors, euh, nos semences viennent pour la majorité euh, des États-Unis. On manque de chaleur et de soleil, on le sait. On a une histoire de climat. Je la, je la fais courte et un peu excessive, mais par contre, on a énormément d'eau douce. Donc, ça, c'est une de nos forces euh, au niveau des ressources. Euh, et on a énormément euh, d'électricité euh, vraiment moins polluante ou non polluante. Ça dépend en tout cas au Québec. Donc, c'est une force pour, euh, pour, pour ça. Euh, et donc, il faut voir, il y a aussi toute la question des serres, est-ce qu'on fait plus de serres, sachant qu'on peut avoir de l'électricité pas chère, etc. etc. Euh, voilà, mais il va falloir se poser la question. J'arrête là. Merci beaucoup. C'était passionnant, comme, comme tous, toutes vos réponses pour l'instant, mais malheureusement, on a fait 40 minutes. Donc, je vais me retourner vers Eliane. Donc, on voit qu'il y a plein de problématiques liées au système agricole et au mode de production. Euh, donc, ça pose la question de la nécessité d'une transition alimentaire durable. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est ce concept, pourquoi c'est nécessaire, et puis bah, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par transition alimentaire du mmh. euh, ben, Je vais répondre avec une autre question. Dans le fond, cette question-là de, de la transition, qu'est-ce que la transition? C'est un peu euh, comment on veut transformer notre système agroalimentaire, bioalimentaire pour réduire ses impacts environnementaux et euh, et sociaux notamment. Et justement, quelles actions, quelles nouvelles pratiques on veut mettre de l'avant dans ce sens-là. Euh, ça vient aussi avec euh, justement cette idée-là de, de, de, de, de promouvoir des, des nouvelles valeurs ou en tout cas des, des concepts qui devraient prendre plus de place dans, la, dans, dans, dans nos vies, dans la sphère sociale. Euh, autant justement lié à la protection de l'environnement, de, de la biodiversité, mais aussi rapport aux questions sociales, celle du droit à l'alimentation pour tous, de la justice alimentaire, un peu pour reprendre ce que disait Christelle aussi, la question du juste prix, donc un prix qui serait juste autant pour les consommateurs que pour les producteurs, euh, la, ré la réduction des, di des distances des intermédiaires dans notre système alimentaire. Ça, ça c'est tous des, des concepts, des valeurs qui sont porteurs de transition et qu'on qu doit mettre de l'avant pour, pour transformer notre système. Justement, cette transition-là, elle ne doit pas juste être portée par les consommateurs. C'est vraiment l'affaire de tous les acteurs euh, du système alimentaire. Puis, euh, comme je le disais, on met de l'avant des, euh, des nouvelles, ou en tout cas, des valeurs, euh, certaines valeurs, mais aussi, euh, ça vient avec un, un changement de norme, un changement de, de, de pratique. Euh, on parlait de la valeur qu'on accorde aux aliments, mais cette, cette, cette norme-là est... Euh, intrinsèquement lié avec notre rapport à l'alimentation. Puis si on considère, je donne l'exemple du gaspillage parce que je le connais bien, euh, si on considère que euh, les aliments ont seulement une valeur économique, par exemple, bien on, puis qu'on a de l'argent, on dit bon moi ça me dérange pas de perdre telle telle affaire parce que j'ai assez d'argent pour retourner à l'épicerie m'en acheter d'autres. Mais si on conçoit autrement l'aliment, euh, comme euh, quel, quelque chose qu'on met dans notre corps. C'est très intime comme relation euh, qu'on a avec nos aliments. Donc, c'est tout ce rapport-là, toutes ces normes-là sociales qu'on qu peut changer et qui, lorsqu'on les transforme, on, sont porteuses de transition. Euh, ça vient aussi euh, avec euh, l'appui politique, l'appui des institutions. Euh, je prends l'exemple des sacs de plastique. Euh, bon Avant, tout le monde, on faisait notre épicerie, on prenait les sacs, on, on les jetait. À un moment donné, il y a des gens bon, qui, ont, qui ont voulu euh, réduire leurs déchets, qui ont utilisé des sacs réutilisables. Euh, à un moment donné, les villes, ce sont, les villes le gouvernement s'est dit euh, ben, on veut aller vers euh, aucun sac de plastique, donc on met en place des, des nouvelles règles. Donc ça, nécessairement, ça a un impact sur les pratiques, puis ça donne un petit coup de pouce de plus pour la, les transformations pratiques. Sinon, aussi, qu'est-ce qui est très important à considérer dans la, dans la transition, c'est qu'on euh, on voit des, des, des initiatives qui émergent à diverses échelles, diverses échelles donc autant locales, nationales qu'internationales. Puis c'est comment on peut coordonner toutes ces, toutes ces échelles-là entre elles pour, euh, dans fond, optimiser le, le changement le, le, plus, le plus important possible. Tout ça, ça se fait à moyen long terme il ne faut pas oublier aussi dans toutes les questions de transition que c'est vraiment fortement influencé par ce qu'on appelle dans la, le jargon théorique le, le régime socio-technique. Donc, tous les, les objets, les technologies qui définissent notre, notre siècle, notre ère. Je veux dire, on n'a pas toujours eu un frigo dans notre cuisine. Maintenant, on en a un. Ça c'est imbriqué dans nos pratiques. Euh, on parlait justement de la place des animaux dans le travail euh, agricole, mais maintenant c'est motorisé, c'est informatisé, ça, ça a transformé nos pratiques. Donc, c'est très important de tenir compte de ces différents objets et technologies-là et de voir comment elles peuvent transformer pour le mieux euh, nos pratiques. Parfait. Merci beaucoup. Euh, du coup, je pense que tu as un peu répondu à la question que j'avais posée euh, par la suite. Donc, je vais plutôt, c'est une question qui vous adressait à, à, à tous les trois. Donc, je vais commencer par Christelle, puis je finirai par toi si jamais il y a des choses que tu veux compléter par rapport à ça. Donc, on a vu qu'il y avait des problématiques liées au système alimentaire actuel, euh, l'importance d'une transition alimentaire. Quels sont, donc d'après toi Christelle, pour commencer, euh, les leviers qui seraient vraiment importants, les leviers à prioriser pour essayer d'assurer cette transition en fait, les leviers, ils sont multiples. En fait, je dirais qu'ils sont, on va dire qu'il y a l'échelle des agriculteurs ou de l'agriculteur de cet individu-là. Il y a l'échelle du consommateur, puis il y a l'échelle de la société. Et là, c'est là où on reprend les institutions, etc. Puis, en fait, au niveau de, de encore une fois, du, du regard porté, il faut se poser la question de la souveraineté alimentaire. Puis là, la question de la souveraineté alimentaire, pour moi, c'est pas l'autonomie alimentaire. Je fais une, une séparation assez forte. L'autonomie, c'est genre est-ce qu'on est autonome en alimentation Est-ce qu'on peut manger avec ce qu'on a La souveraineté, c'est un choix de souverain, de société. Euh, comme Eliane le disait, on importe du sucre, mais on importe, j'imagine, sel, vinaigre, etc. C'est-à-dire, nos... on ne va pas pouvoir changer ça euh, du jour au lendemain, puis peut-être que c'est même bien. Donc, euh, dans la souveraineté alimentaire, il y a cette question à qui Avec qui je prends la prise de risque, finalement de, de, de, de, de faire mon apport de sel, mon apport de, de, de vinaigre et mon apport de, de sucre pour ma conservation. Euh, autour de ça, en fait, je voulais euh, quand même, ça va sembler peut-être très bizarre, mais encore une fois, remercier les producteurs conventionnels. Pourquoi je dis ça Parce que je sais qu'en général, euh, on a plutôt tendance à vouloir le pro-bio. Moi, je... Enfin, je suis formatrice en permaculture, hein. on s'entend que je suis plus que pro bio, mais en attendant, c'est quand même grâce à eux qu'on mange, c'est grâce à eux qu'on peut se poser la question aujourd'hui de, de, de, de, de plus d'éthique et tout ça, mais c'est eux qui nous font manger et c'est eux qui nous remplissent nos frigos euh, actuellement. Donc, euh, je pense que c'est important de ne pas diviser, de bien... Euh, voilà, donc ça, c'est important parce que... Euh, je pense que le récit qu'on se raconte est ultra important parmi les leviers euh, importants de la transition. Euh, et puis, euh, bah, il faudrait revaloriser, revaloriser ses salaires. On connaît très peu d'agriculteurs qui sont riches. Hein. Ça, à un moment donné, il faut se poser la question de comment ça se fait que ce sont des métiers aussi euh, peu payés comparés au poids qu'ils portent pour nous nourrir. C'est un de nos besoins de base quand même. Et puis, euh, peut-être qu'il faudrait penser à les soutenir ensemble financièrement lorsqu'ils veulent faire des transitions. Alors, je sais qu'il y a déjà des processus, euh, mais peut-être que la transition passe par une, un fort soutien euh, de plusieurs années pour assurer complètement leur transition en, en termes de tranquillité euh, financière et qu'ils puissent le faire. Euh, et puis, évidemment, je pense que ça passe par l'éducation euh, depuis l'école. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réapprenne on ne sait plus rien de nos systèmes agricoles, on ne sait plus rien d'une plante, on ne sait plus rien de l'environnement. Et puis d'un coup, on nous demande de faire des choix. Puis évidemment, ça va être un peu des, des phrases toutes faites, faciles, où on va venir chercher derrière et c'est normal. Mais parce qu'on a perdu ce savoir-là et je pense qu'en tant que citoyen, on doit le récupérer en fait. Parfait. Voilà. Oh, merci beaucoup. Euh, c'est aussi à ça que ça sert ce, ce genre de live pour essayer de, de, de, de, de au moins, les gens à se poser ce genre de questions. Donc euh, merci beaucoup encore à vous trois d'être là pour... Euh, pour euh, Illuminer euh, <rire> les, les gens qui nous écoutent. Euh, donc, Christelle, tu as répondu à, à une grande partie de ça. Stéphane, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a des points que tu voulais compléter C'est quoi les leviers que tu, mm -hmm. toi, tu vois comme primordiaux Ouais, j'en verrai. Il ben, y en a un en particulier dont je vais vous parler, mais un autre avant, j'en aurai deux. Un où je voulais euh, revenir sur ce que dit Christelle euh, que les agriculteurs nous nourrissent, les agriculteurs conventionnels nous nourrissent. On a dit que 3% actuellement vient de des petites fermes biologiques. Mm. Et en effet, il y a une vraie. C'est un constat on mange aujourd'hui, parce que ce secteur existe. Euh, et en même temps, j'ai envie d'ajouter qu'il euh, y a aussi beaucoup de conséquences dont on a parlé, qui sont issues de ce système et des conséquences économiques, des conséquences euh, écologiques, euh, pardon, euh, économiques aussi. Euh, et qu'en effet, le métier d'agriculteur, si on reprend un peu la petite histoire de tout à l'heure, euh, quand le, monde, le marché globalisé a été mis, euh, les frontières ont été ouvertes à la concurrence, le métier d'agriculteur a été du coup, surtout avec le climat du Québec, mis en concurrence directe avec toutes les agriculteurs du monde, notamment celle de nos voisins du Sud, euh, des États-Unis. Et en effet, le métier d'agriculteur était très euh, mal rémunéré par rapport à la, à la moyenne canadienne. Donc, les agriculteurs, le salaire médian euh, était, en, dans les années 70, je crois, 50 inférieur au, au revenu médian canadien. Okay. Euh, Aujourd'hui, le revenu d'un agriculteur moyen et 17% supérieur au revenu médian canadien. Donc, et et, et là-dedans, il y a une grande disparité. Il y a les petits agriculteurs qui, genre, et les moyens agriculteurs qui, qui, qui font un métier vraiment difficile et qui, euh, euh, en effet, genre, prennent beaucoup de risques et n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre quand il y a un risque qui se présente, etc. Et avec le Covid, je pense que euh, ça, ça va être difficile. Nous, on, enfin, moi… Euh, je ne perds pas des, des tonnes de récolte et tout si j'arrête de travailler. C'est vraiment un autre, En ce moment, avec les animaux, il y a plein de choses qui se passent euh, au niveau du gaspillage alimentaire. C est, c est, ça a des grosses conséquences. Euh, et en même temps, il y a toute une partie donc, de, de l'agriculture qui a été sauvée par les quotas. On a mis en place le système des quotas de gestion de l'offre ici au Québec, notamment pour soutenir les agriculteurs qui, qui avaient un revenu médian 50% inférieur euh, Enfin, moyen, 50% inférieur au médian. Et on, on a soutenu les agriculteurs comme ça, mais aujourd'hui, ça fait que c'est un milieu très conservateur et qui, en fait, les quotas coûtent extrêmement cher. Euh, ouvrir une petite, genre, c'est des centaines de milliers de dollars pour ouvrir, genre, une petite ferme avec dix vaches et, et mille poules, et, et, etc. Donc, euh, euh, c'est aussi tout ce système-là qui est à remettre en question, je pense, en se posant les bonnes questions et en effet, en aidant, en voyant la valeur que... Que tout le monde apporte, mais en essayant aussi de laisser la place à, à des nouvelles pratiques, parce qu'on est dans un lieu très conservateur, du coup, au Québec. Et euh, deuxième point, euh, deuxième levier que je trouve vraiment important, moi, ce serait vraiment les circuits courts, ils ont été nommés un peu, et moi, une des choses que j'ai étudiées, c'était justement la relocalisation des activités économiques, et ça, ça me passionne, et c'est pas seulement l'alimentation, mais l'alimentation est vraiment une illustration parfaite de à quel point, aujourd'hui, on est dans un système mondialisé, global, euh, avec des artefacts sociotechniques, là, euh, genre plein de choses qui se passent où on est ultra spécialisé dans les tâches, comme nous, dans nos, dans nos métiers euh, euh, en ville, c'est pareil aussi euh, en agriculture, on a commencé à, à faire des gens spécialisés dans tel légume, tel légume, tel animal, etc. Et puis des gens qui construisent des tracteurs et des gens qui distribuent la nourriture du point A au point B, des gens qui abattent les animaux et des gens qui euh, les transportent et des gens qui les vendent et des gens ensuite qui prennent nos déchets. Et donc, c'est comme si on, on, nous, on vit dans un monde de plus en plus complexe et aujourd'hui, se rendre compte c'est quasiment impossible de se rendre compte même si on veut là, avec la meilleure volonté du monde essayer d'avoir un, un, un, de diminuer son impact de, de, de son alimentation il faut faire quasiment il faut faire un doctorat presque ça devient très compliqué et en fait le retour au circuit court diminuer le nombre de, de diminuer un peu la spécialisation euh, dans notre société revenir à, euh, à justement avoir plus de proximité par avoir cinq ou six euh, étapes différentes entre le champ et l'assiette, ben ça nous aide à ramener, en fait, à reprendre notre pouvoir sur quel choix je peux faire dans mon alimentation. Et du coup, je peux, genre en achetant, pardon, dans le panier bio, ben je sais à peu près où c'est produit au Québec et je sais qui le fait et à peu près dans quelles conditions. Je peux même aller voir sur place. Et genre, ce qui est impensable pour une barquette de saucisses ou quelque chose qui a été produit en dehors du pays. Et donc, ça, en fait, c'est mon pouvoir et ma responsabilité que je rapatrie en, en, avec les circuits courts. Yeah, merci beaucoup. Eliane, euh, euh, si tu as des choses à compléter ou à ajouter assez rapidement, s'il te plaît. Oui, ben, euh, ils ont bien fait le tour. Euh, mais tu je pourrais résumer ça. Il y a vraiment, comme disait Christelle, il y a vraiment la, la question de la connaissance, euh, la connaissance qu'on développe autant euh, nous en tant que scientifiques sur ces questions-là. Mais euh, les, les praticiens et les, les consommateurs, euh, les, les citoyens, cette connaissance-là est, est un levier très important. Puis un peu pour reprendre aussi ce que disait Stéphane, moi je pense que je pourrais résumer ça euh, avec la question de comment on... Quelle gouvernance on veut pour euh, nos systèmes alimentaires? Donc, euh, ce levier-là, -là, d'établir euh, des nouvelles formes de gouvernance, je, je pense que c'est une clé également. Parfait. Oh, merci. C'était bref. Et, euh, ouais, ah ouais, génial. Merci <rire> beaucoup. <rire> Donc, on va passer à la question suivante qui est un peu, j'ai l'impression, une synthèse de ce que vous, vous avez dit. Donc, selon vos expertises, encore une fois, ça s'adresse à, à tous les trois. Et votre connaissance, euh, quels seraient, selon vous, des exemples concrets du système alimentaire durable de demain qu'on essaye de viser et, euh, et puis, pour illustrer ça, est-ce que vous avez, vous avez connaissance d'initiatives euh, inspirantes comme, qui, qui existent en ce moment au Québec ou à, ou à Montréal euh, Je vais commencer par Stéphane, cette fois -là. Ouais, je peux commencer. Bah moi, euh, pour les exemples, tout de suite, j'ai pensé, à. Euh, tu as parlé du projet Changer de Cap tout à l'heure, moi, j'ai tourné des capsules vidéo à euh, cet automne et je me suis allé dans, au, dans le Québec voir les gens inspirants qui font des choses différemment. Et du coup, il y a un lieu qui me vient en tête au niveau de l'alimentation, mais aussi de la construction, etc. Mais qui est léco hameau du, du, de la baie, euh, dans le Saguenay. Euh, donc, qui est un village qui, habite, qui existe depuis une trentaine d'années, un éco-hameau. Hein. Donc, euh, des, des, des familles qui se sont regroupées et qui euh, euh, font plein de choses intéressantes et notamment travaillent beaucoup sur la question de la souveraineté et de l'autonomie la, euh, alimentaire, énergétique, etc. Et donc, euh, ils ont euh, dans ce lieu-là, il, il y a plusieurs euh, initiatives, mais euh, il y a un jardin en permaculture, par exemple, le jardin de, de Marité qui euh, se fait sans travail du sol, euh, sans énergie fossile, euh, travaille à augmenter la résilience euh, alimentaire de, de, toute, de, de toute sa région, euh, avec des méthodes d'allongement de, de la saison, etc., de recyclage des déchets, bon, tout ce qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment des initiatives inspirantes. Il y a aussi une ferme qui était la première ferme de, biologique de, du Saguenay, dans ce lieu-là, le Éco à Maudabé. Euh, il y a également... Euh, Nathan, euh, qui habite là-bas qui, euh, qui s'intéresse aux arbres euh, à noix et qui euh, son objectif, c'est de produire une forêt nourricière euh, diversifiée et résiliente pour les générations futures à, en aidant même les, les arbres à migrer en prévoyant le changement climatique, c'est-à-dire en, en mettant des arbres qui vont, euh, qui vont être adaptés euh, à des températures de plus en plus euh, chaudes et qui vont être là pendant ensuite 200-300 ans pour nourrir les populations à venir. Donc, euh, il y a vraiment de belles choses de ce côté-là. Et euh, donc, vous pouvez voir euh, ces, ces initiatives-là dans, dans la capsule Changer de Cap, Se Nourrir, qui est la première, l'épisode 1, qui dure 5 minutes sur le site changerdecap.ca. Et si vous vous intéressez en plus, vous allez voir. Euh, des, en tout cas, c'est un lieu très inspirant. Ils font aussi de la construction. Ils ont mis au point une technique de construction des maisons en paille. Ils ont des maisons en, en bois et en paille depuis 30 ans, super confortables, genre super chaudes, au Saguenay. C'est super inspirant. Donc,. Euh, je nommerai ça comme une satire inspirante. Parfait, merci beaucoup. Puis euh, On vient de transmettre euh, le lien vers la page Facebook du projet « Changer de cap euh, » dans la discussion, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Euh, Christelle, euh, à ton tour, si tu veux. Tu es, es en muté je ne sais pas si tu… Oh, je vais commencer par Eliane. <rire> Euh, ben moi, c'est sûr, c'est des initiatives, euh, des... vu que je travaille beaucoup sur le système alimentaire montréalais, c'est des initiatives plus, disons, urbaines que, que je connais. Mais c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de l'ASC, la, la l'agriculture, soutenue par la communauté. Euh, c'est comme la, la clé numéro un, je, je crois bien. Euh, bon On a tout vu l'émergence des, des, des commerces zéro déchet. Sinon, encore pour dans une optique de rapprocher euh, la production de la consommation, il y a des initiatives comme Arrivage, qui est une plateforme euh, qui lie les, les restaurants euh, aux agriculteurs, aux producteurs. Euh, là, en ce moment, il y a plein de restos qui sont fermés, fait que euh, plein d'agriculteurs n'avaient pas de débouchés ou de transformateurs n'avaient pas de débouchés pour leurs produits artisanaux. Et locaux. Donc là, maintenant, Arrivage nous permet, de, en tant que consommateur, d'acheter de, de, de, directement à ces producteurs-là, puis les, les restos où on va les chercher, dans le fond, les restos deviennent des, des points de chute, puis eux, ils prennent aussi une cote sur cette transaction-là, donc c'est bien d'encourager les, les petits restos, les qui sont près de chez nous, puis de découvrir des nouveaux produits. Euh, sinon, ben moi, ça, comme je disais, j'ai quand même euh, aussi pas mal travaillé sur les questions de sécurité alimentaire à Montréal. Puis il y a une initiative que je trouve euh, vraiment intéressante, c'est celle de cultiver l'espoir du regroupement partage, qui euh, cultive des, des euh, légumes racines dans l'ouest de l'île de Montréal. Dans le fond, ces aliments-là, ils sont donnés aux ban banques alimentaires, puis euh, ils servent vraiment à... Euh, à nourrir les populations dans le besoin, donc euh, pour les nourrir avec des aliments euh, bio et locaux, puis ils euh, vendent aussi euh, dans la grande distribution, je pense que c'est métro, euh, comme ça, ça, ça finance le projet. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est local, ça a une visée de sécurité alimentaire, puis en même temps, euh, tout le monde peut en profiter grâce à, à, à la grande distribution. Puis moi, ben on, on se posait la question, oui, c'est sûr y a des, y a comme on parle des initiatives, mais si on veut voir comme concrètement c'est quoi notre système alimentaire de demain, je, je sais que c'était moins le sujet du, du panel parce qu'on voulait plus aborder les deuxièmes et troisièmes objectifs de, de Eat Lancet, mais je pense que bien sûr, euh, je pense qu'il faudrait un système où on consomme moins de viande. Euh, si tout le monde réduisait sa consommation à, par exemple, un repas de viande par semaine, ça aurait vraiment un impact majeur sur notre notre, notre système. Puis oui, c'est sûr qu'il faudrait que ça, ça vienne avec un accompagnement des, des, de, de l'industrie euh, de la viande au Québec, euh, ben, puis partout dans le monde. Comment aider ces, ces producteurs-là à, à se convertir euh, sur d'autres productions, par exemple? Euh, fait, oui, je, je voulais souligner ça également. Et en Je même juste... temps, ah, pardon. Désolé, Je voulais juste revenir très rapidement parce qu'effectivement, diminuer, diminuer les protéines euh, animales, on en a déjà parlé à Polycarbone, ce n'était pas le thème de la vidéo. Mais justement, est-ce que en général, on focus sur le côté environnemental Est-ce que tu vois d'autres intérêts au niveau durable de diminuer cet impact, euh, cette alimentation carnée C'est surtout pour la santé aussi, comme euh, le rapport Islène 7 nous, nous le montre très bien là, que que ces trois objectifs-là auraient vraiment un impact sur la, autant la santé planétaire que la santé humaine. Christelle, je t'ai coupé. Mais... non non c'est pas grave en fait je voulais vraiment euh, mettre aussi ça en perspective ce qui est compliqué c'est qu'on a spécialisé les, enfin, en tout cas les, les agriculteurs se sont spécialisés et puis Eliane soulève un point qui est super intéressant de se dire on fait la transition peut-être qu'il pourrait produire autre chose mais si on se le met à notre échelle à nous de, de, de citadins en fait je, je fais exprès c'est un peu comme si euh, du jour au lendemain je vous disais bah, votre thèse euh, ou votre truc universitaire c'est pas intéressant euh, faites-le sur euh, l'éducation des enfants de 3 ans ce n'est pas les mêmes métiers de, de, de cultiver un légume que d'élever un, un animal. Et ce n'est pas pour critiquer, c'est juste pour vraiment essayer de donner de, de la compréhension que cette flexibilité-là, vient avec de la connaissance, de l'envie, euh, de la tradition. Euh, euh, voilà, enfin, c'était juste pour le mettre en perspective au milieu de tout ça. Hein. <rire> c'est sûr, c'est parfait. Et, et je peux rajouter parce que vu qu'on parle un peu du rapport Eat Lancet, puis ça s'inscrit un peu là-dedans, euh, le, le rapport est super intéressant, puis quand on lit l'article, pas, pas les rapports euh, synthétiques, là, mais disons l'article de base est super long, plein de données, c'est vraiment un, un gros travail de modélisation qui a été fait. Mais euh, oui, c'est beau, tous ces objectifs-là, réduire de 50 le gaspillage alimentaire, euh, adopter une euh, alimentation basée sur euh, la, la, les, les végétaux, puis euh, améliorer nos pratiques d'agriculture, sauf que ça occulte un peu tous les aspects politiques et euh, culturels, sociaux qui viennent en arrière de ça. Parce que oui, on a une, euh, notre, euh, disons, notre système, tu sais, je disais, on produit euh, du lait, du porc en grosse partie au Québec. Là, je veux dire, ça fait partie de notre, notre culture, de notre économie. Euh, c'est pas demain la veille qu'on veut faire un changement de cap euh, euh, comme c'est aussi gros que ça. Donc, euh, donc oui. Je pense qu'il y a cette lacune-là qu'il faut tenir en compte les aspects aussi c'est comme qu'est-ce qu'on mange c'est quoi nos recettes dans ici puis dans plein de pays la viande et les produits animaux ça a une grande place fait que ouais cette transition là on ne peut pas la faire sans oublier tous ces aspects-là également Oui, c'est sûr que tout reste dans le contexte culturel et de gouvernance dont on parlait également merci beaucoup Christelle à ton tour en fait Justement, euh, voulu, je me doutais un peu qu'ils allaient euh, répondre à d'autres trucs, donc je, je suis allée chercher un, un, un, un autre regard. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, pour donner un, un exemple très concret, le Cégep de Victoriaville, qui a un programme de trois années pour former en agriculture biologique, euh, était pratiquement vide. Et, ben, je ne sais pas il y a combien d'années, mais j'ai rencontré certaines personnes qui ont fait ce, ce programme-là il y a une dizaine, je sais pas, d'années, puis ou plus, puis en fait, ils étaient trois et demi dans le programme. Aujourd'hui, il est plein. Il est plein et ils ont même dû diviser euh, en petits morceaux. Je crois que maintenant, il y a un programme de petits fruits. Enfin. Et donc, euh, pour moi, ça, c'est un indicateur majeur de volonté de changement euh, de société. Et euh, c'est-à-dire que ben, c'est beaucoup de... de, de, de de citadin hein, aussi, hein. on a ce, ce truc où ça y est, on, a, on est tous les uns et les autres en train de se poser la question du sens et puis à, à, à aller se, être curieux. En tout cas, pour moi, c'est un indicateur très intéressant parce qu'on est sur du... du Structurel au niveau de la, de la éducative éducatives, etc. Donc voilà, et justement aussi, c'est un métier qui, quand on regarde justement encore le cégep, alors c'est juste un indicateur là, mais en fait, il y a beaucoup de femmes. Alors ça veut pas dire qu'avant il n'y avait pas de femmes en agriculture, c'était elles étaient là, mais c'était invisibilisé euh, en tout cas. Ça dépend quand, en fait, dans la période de l'histoire. Mais En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de, de femmes qui sont en train de se dire, ben, je, je veux avoir mon entreprise agricole, biologique, etc. etc. Voilà, donc euh, on est en train de faire un changement de paradigme majeur. Super, merci. Effectivement, c'est un axe différent, c'est vraiment intéressant. Euh, et donc, je vais terminer par la dernière question de cette première partie. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions euh, dans le chat si, si vous en avez... Euh des plus précises ou pour compléter celles qui ont déjà été données. Euh, donc, à nouveau, c'est une question qui vous est adressée à tous les trois. Euh, donc Pour avoir une influence positive sur la transition des systèmes agricoles en tant qu'individu, on a vu plein de questions de, de, de leviers de transition qui sont assez larges, mais en tant qu'individu, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, Est-ce que vous avez des conseils pratiques par rapport à ça euh, Je vais commencer par, par Eliane, par exemple. Ça revient un peu à ce que j'ai déjà euh, dit. Alors, je pense que manger, euh, choisir ce qu'on qu consomme, manger local, s'intéresser à qui, qui a fait la nourriture qu'on qu mange, puis aussi ouvrir nos horizons, euh, essayer des nouveaux produits, euh, parce qu'en en fait, je pense que dans tout ce qui se mange sur la terre, on mange une infime partie. Donc, euh, avec toutes les questions, de, on parlait de semences au début, toutes les questions de de biodiversité euh, des, des, des, des, des, des aliments qu'on qu consomme. Je pense que c'est important de mettre de l'avance aussi. Puis c'est sûr que je dirais, euh, <rire> c'est facile à dire, mais vraiment pas facile à faire. Mais je pense que c'est aussi euh, la diminution du gaspillage, ça va avoir un impact euh, vraiment majeur. Puis encore une fois, je pense pas que ça revient seulement aux consommateurs. C'est vraiment tous les acteurs de la chaîne. Mais... Euh, on sait qu'on consomme, on sait qu'on produit assez d'aliments sur la terre pour nourrir tout le monde, même avec l'augmentation de la population. Euh, et la clé de, derrière ça, c'est également de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, d'en être conscient, c'est vraiment un premier pas très important. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Stéphane, est-ce que tu veux compléter? Oui. Euh, individuellement, euh, quelque chose qu'on peut faire de très puissant, c'est... Euh, Jardiner, commencer à produire sa nourriture, pas seulement jardiner pour des fleurs, qui produisent la nourriture pour les, pour les insectes, c'est parfait, mais juste commencer à essayer aussi, même si c'est à petite échelle, même si c'est euh, essayer de produire 5% de notre nourriture, 10% de notre nourriture, de, juste de nos fruits, juste de nos herbes aromatiques, planter un, un ou deux arbres fruitiers si on a l'espace, mettre des arbres au pied. Et puis, dans quelques années, qui sait où on, où on en sera Parce que quand on commence à prendre goût à ça, et commence à voir que c'est possible, que c'est gratifiant, que c'est bon, que c'est agréable, euh, et que ça nous redonne notre pouvoir, comme on dit, de producteur et pas seulement de consommateur. Le consommateur peut être un anti-responsable. Le producteur, lui, il reprend sa responsabilité et il reprend son pouvoir dans, ses, dans, dans la manière dont il va faire les choses et ce qu'il va mettre dans sa bouche. Euh, donc, autoproduire, c'est vraiment… Euh, un axe qui est très puissant, bien sûr. Pour ça, il faut euh, y mettre, consacrer de l'énergie un peu. Donc, euh, quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est choisir de consacrer peut-être moins d'énergie à ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire euh, vendre notre temps contre un salaire. D'habitude, c'est ça qu'on fait. Et ensuite, on va, avec ce salaire, acheter de la nourriture. Eh bien, on peut, peut décider de travailler un peu moins, 4 jours semaine, et de consacrer un jour par semaine à produire de la nourriture si on a l'accès à l'espace. Et euh, de toute façon, on va payer moins de nourriture après on va récupérer aussi. Euh, ce budget-là. Donc, ça, c'est vraiment une piste très intéressante. Et euh, sinon, concrètement, euh, à Montréal, par exemple, il existe aussi des gens, donc les circuits courts, c'est que si moi, je peux pas produire, bah, acheter à des gens qui, eux, le font de la manière dont moi, j'aimerais le faire, si c'est moi qui avais tout le temps de le faire. Donc, euh, des paniers bio, on a un magnifique réseau de, de fermiers de famille euh, au Québec, on a un des plus grands au monde, grâce au travail d'Equiter, déjà depuis euh, 1995 ou 16, je pense. Euh, donc, il y a beaucoup de de, de, de paniers bio qui arrivent à Montréal qui sont, qui sont super euh, de petites fermes qui, des gens qui font vraiment leur travail euh, avec passion et consciencieusement et sinon euh, à Montréal aussi on est à la coop euh, nourrir qui est une coop d'achat de produits biologiques donc euh, c'est super parce que je peux faire mon épicerie là-bas il faut commander sur internet je vais chercher ce que j'ai besoin c'est beaucoup de produits secs là donc il n'y a pas de produits frais mais euh, il euh, bah, y a quelques produits frais aussi mais euh, comme c'est un groupement d'achat bah, je vais payer toutes mes denrées bio euh, aux produits, au pr même prix que à l'épicerie, les denrées pas bio, vraiment le même prix donc euh, je peux avoir tout ce que je veux, des pâtes, du riz, de l'avoine, de toutes mes céréales, toutes les noix, tous les trucs euh, à un prix raisonnable et euh, biologique. Ouais, donc nourrir. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais euh, produire sa propre nourriture, donc ça c'est réduire euh, le, les circuits au, au plus court possible. Et, et à Montréal il y, y a des initiatives de jardins partagés et des choses comme ça, donc c'est c'est oui. important aussi, c'est pas, pas juste d'habiter dans une maison. Oui, c'est que si on est en ville, on peut quand même essayer de faire. En effet, il y a des jardins communautaires en ville, il y a des jardins à plusieurs endroits. On a un jardin nouveau à HEC Montréal, dont je m'occupe aussi, Lector urbain On n'est pas là pour la production de nourriture, on est plus là pour la l'éducation. Mais on, en fait, on a des récoltes aussi, donc les bénévoles amènent. On a, nos arbres commencent à être beaux, littéralement. Un arbre fruitier qu'on plante après, après, après 5, 5 ans, il Plein de fruits, là, donc on, on, on commence à récolter de la nourriture aussi. Super. ça donne envie. Christelle, pour, pour conclure cette partie, ce serait quoi, pour ta ben, recommandation En fait, euh, je, je, vais, je vais dire à Stéphane qui m'a piqué ce que je voulais dire. <rire> <rire> en fait, je, je, pour moi, c'est mettre les mains dans la terre. Et pourquoi Parce que ça fait changer On passe de l'intellectuel au physique et à l'émotionnel aussi. La meilleure tomate du monde et celle qu'on gaspillera jamais, c'est celle qu'on a produite. Et ça, ça marche à n'importe quel âge. Donc, je pense qu'en fait, c'est un levier énorme pour plein de choses. Pour s'émerveiller de la biodiversité, et donc on a envie d'en prendre plus soin, on en a moins peur. On... Comprendre la pénibilité physique et la patience que ça demande d'avoir même trois plants de tomates, c'est un challenge. Puis après, on comprend qu'un producteur qui en a des centaines et des milliers, ben, on va être sur une autre échelle. Il y a l'idée aussi de bah donc de devenir plus humble face à ces métiers. Puis euh, ça fait émerger des connaissances. Euh, puis ça lutte, voilà, ça lutte pour moi contre le gaspillage alimentaire. C'est évident qu'on va être ultra sensible derrière. Euh, moi, je crois beaucoup, en, je crois beaucoup en ça. Et puis alors dans une idée où on commence à devenir à peu près pertinent sur notre capacité de production et se donner des objectifs de 5-10% de production personnelle, en fait c'est génial parce que ça veut dire qu'on demande aux producteurs autour de produire moins pour peut-être les mêmes salaires, en tout cas on voit que ça peut faire partie de la transition. Moi je crois beaucoup que si on reprenait notre pouvoir un peu vivrier puis qu'on refaisait un tout petit peu quelques légumes quand c'est possible, on, on, apaise, on, on ajusterait mieux l'équilibre, en tout cas c'est une de mes croyances. Et euh, moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si bah c'est la fin des questions qu'on voulait poser en, en grande introduction. Je ne sais pas si y en a un de vous trois qui voulait compléter quelque chose qui a été euh, très rapidement abordé ou pas avant de passer aux questions vraiment du public. Vas-y, Eliane. Et oui, je voulais peut-être dire, justement, parler de la question du temps puis peut-être travailler moins pour justement avoir le temps de cultiver ses propres aliments mais je pense que ça va aussi avec le, le temps qu'on prend pour cuisiner parce que moins on consomme d'aliments transformés plus on peut justement acheter des produits euh, qu'on produit qui sont faits ici puis qu'on peut justement nous mêmes transformer donc c'est meilleur pour la santé euh, c'est ça, ça, ça génère moins de déchets etc fait que je pense, puis je pense que euh, c'est super intéressant parce que la crise en ce moment on vu qu'on est toujours à la maison pour la plupart des gens et qu'on est moins en train de faire les activités qu'on faisait, par exemple, le soir ou euh, après le travail, bien, on a vu plein de gens se mettre à faire du pain. À... Donc, la, la cuisine a vraiment repris une place centrale dans nos vies. Puis, j'espère que c'est le genre de truc qui va peut-être rester. Puis, ça, c'est un petit exemple, mais c'est vraiment un petit... Euh, c'est vraiment une, une petite chose super intéressante et importante pour... Euh, pour euh, la transition. C'est comme notre rapport au temps qu'on doit e effectivement revoir dans toute cette question-là de, de l'alimentation. Super, merci beaucoup. Euh, ben, merci à tous les trois pour euh, votre intervention. C'était vraiment pertinent et intéressant, même si on a essayé d'être bref sur, sur beaucoup de sujets qui demanderaient beaucoup plus de discussion. Mais euh, ben, maintenant, je vais me tourner vers euh, le public. Si vous avez... On a déjà reçu beaucoup de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à continuer à en poser. Euh, donc, Comment ça va se passer C'est moi qui vais prendre ma parole. Je vais lire votre question. Si vous désirez la compléter ou la préciser, si je l'ai mal retranscrite, euh, n'hésitez pas à vous manifester. Mais euh, bah, on va y aller. On va commencer par. La première question, c'est une question de Solène euh, qui demande est-ce que le Québec peut et doit viser l'autonomie alimentaire euh, je je sais pas euh, au hasard Stéphane et puis, Alors, si vous Christiane, voulez commencer à parler de souveraineté ah, oui. alimentaire est-ce que tu veux continuer moi, je, je veux bien y aller, euh, vraiment. c'est une thématique qui me passionne. Euh, qu'est-ce que c'est l'autonomie alimentaire Qu'est-ce que c'est l'autosuffisance alimentaire Qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire Et qu'est-ce que la souveraineté alimentaire En fait, on se voit bien qu'on euh, mélange un peu tout, puis c'est normal, on n'en parle pas souvent. Puis là, avec le Covid, d'un coup, ça, ça revient, sauf pour les professionnels qui, qui évidemment, sont, sont plus euh, agiles au niveau de ce vocabulaire. Mais l'autonomie alimentaire, c'est quand même euh, dans, dans le fantasme, ou en tout cas... Dans, dans mon fantasme, je ne sais pas, ça voudrait dire être autonome. On ferme toutes les frontières, on mange de janvier à décembre. Euh, la souveraineté euh, alimentaire, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, ça reprend ce que disait Eliane sur la gouvernance. C'est un choix de gouvernance, c'est un choix de, de politique euh, agricole qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce qu'on ne soutient pas Je pense qu'on a tous encore envie de manger des avocats. Ça a d'énormes impacts environnementaux, hein, mais je vais, je vais le garder quand même. On a encore envie de manger euh, des amandes, de la noix de coco, euh, du café. Hein, actuellement le Québec est euh, dépendant du café et du cacao euh, on ne peut pas les produire ici, c'est une réalité donc euh, peut-être la question elle est de comment, pourquoi, quelle quantité est-ce qu'on s'autorégule, euh, mais en tout cas on ne pourra pas être souverain au niveau alimentaire sur ces produits-là, donc si on veut être totalement souverain alimentaire ça veut dire par exemple qu'on les élimine, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ou finalement, et, et pas souverain, autonome, pardon je, je confonds. Et justement, c'est pour ça que je pose la question de la souveraineté alimentaire et entre autres l'idée de la conservation des aliments. On a besoin pour la conservation de sel, de sucre, de vinaigre. C'est les, les produits de base. Je pense, Eliane, tu peux peut-être en dire plus sur, je ne sais pas, ce qu'on a besoin qui vient de l'extérieur pour la conservation. On a des hivers super longs. Il faut qu'on conserve des choses. Là. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'était ma question. C'était ma réponse. Parfait. Est-ce que vous voulez... Euh compléter par rapport à ça, Eliane et, et Stéphane. Peut-être Eliane comme tu as été un peu interpellée. Euh, puis sinon, Stéphane. J'avais un problème de, de connexion instable. <rire> ah, pardon. Ben, euh... ben, Christelle, est-ce que tu peux très rapidement... Tu oui. euh, seras plus, plus efficace que moi. <rire> en fait, je, je, je, je posais la question de, de, de, toutes ces, euh, de toutes ces denrées dont on a besoin de l'extérieur pour euh, aider à la conservation de nos aliments parce qu'on a quand même six mois d'hiver, on va dire. Alors, on peut produire quand même en partie, mais de façon limitée. Et donc, il va bien falloir conserver nos aliments en partie de, de l'été. Et donc, je parlais euh, du sel, du vinaigre, euh, du sucre, euh, qu'on qu importe, j'imagine, en grande quantité. Puis, je ne sais pas si c'est les seuls. Je me disais que peut-être tu avais une idée, justement, des, des conservateurs qu'on avait besoin, qui venaient de l'extérieur. Voilà. Non, non, non, malheureusement, je connais vraiment un peu euh, ce sujet-là, plus qu'il faut. <rire> <rire> c'est très correct. Euh, moi, je rajouterais... Euh... Pour compléter ce que dit celle-là, vraiment, la souveraineté alimentaire, donc décider ensemble qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre assiette et comment est-ce qu'on veut le produire et par qui. Donc c'est ça, c'est qu'on décide, au moins on se pose la question ensemble et on décide, on prend des choix et on les met dans l'action. Donc en effet, être autarcique, être autonome au sens de l'autarcique au Québec, ça semble difficile aujourd'hui d'envisager de parce qu'on puisse… Euh, ça, le, le, le climat, etc., en fait que c'est compliqué. Et euh, les, on a aussi des, des gains dans l'échange, mais surtout le libre-échange est basé sur justement les gains qu'on gagne, les gains qu'on qu produit à, à échanger des, des choses. Euh, mais on peut quand même, de, de, de là où on en est aujourd'hui, on peut faire des pas de géant encore. Hein, genre, on peut réfléchir à la, à la manière... Qu'est-ce qu'on veut produire sur le territoire Est-ce qu'on veut produire euh, du, du soja et de la viande avec, destiné à l'exportation et importer euh, des légumes alors qu'on serait capable de les produire ici euh, avec un système euh, de serre euh, changer notre régime alimentaire, etc. Tout ça, c'est des pistes. Euh, Christelle, tu mentionnais euh, en effet les serres. Euh, il y a quelque chose à... Tous les, les gens justement qui, qui explorent cette nouvelle agriculture, ce nouveau maraîchage, etc. Euh, font des choses assez, assez incroyables sous serre euh, aujourd'hui. Et euh, imaginez un peu ce que ça pourrait être si... Euh, si on avait un, un, du coup une action du gouvernement qui favorise ça et qui donne par exemple accès à, au, qui subventionne l'électricité de serre de production agricole au prix où il subventionne l'aluminium aujourd'hui, la production d'aluminium sur lequel Québec. Ben, on pourrait faire des choses incroyables hein, en l'espace de, de 5-10 ans, hein, donc il y, a des, il y a des voies, mais ça c'est des, des, des décisions collectives à prendre en effet, et, euh, et je pense qu'on pourrait faire vraiment des pas de géant par rapport à, à la situation d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Re, remettre les priorités là où ouais, elle devrait peut-être et, euh, et il y a aussi un point que je voulais juste ajouter très rapidement vous pourrez peut-être revenir là-dessus quand on parle de souveraineté alimentaire c'est pas seulement les produits alimentaires c'est tout ce qui est nécessaire pour faire cette production-là euh, dans le système actuel on a besoin de, de pétrole on a besoin d'engrais, on a besoin de pesticides etc tout ça on n'est pas forcément capable de le produire euh, des semences je vais Définement. revenir sur la semence, mais la semence, on, pff, alors là, on, il si on, y avait bien un endroit où on n'est pas autosuffisant. Euh, et là, peut-être, ça serait intéressant de s'y pencher en partie. <rire> Parfait. Mais c'est sûr que la dépendance au pétrole est un enjeu aussi euh, vraiment important, surtout dans les années à venir. Où on, où le pic pétrolier a été atteint dans la plupart des pays. Le cours du pétrole fait le yo-yo avec les crises. Euh, c'est une énergie qui va devenir de plus en plus chère. Avoir un, un système agricole mondial euh, basé sur, le, sur les énergies fossiles pour les tracteurs, pour les fertilisants, pour les pesticides. Euh, si, on, si on se projette dans 50 ans, c'est la pire idée du monde, c'est sûr. Qui, il y a des gens qui l'avaient vu dès le début, euh, qui ont dit que c'est la pire idée du monde, ils ont levé des drapeaux, ils ont commencé à faire de la permaculture ou quoi, mais euh, on ne s'en est même pas encore rendu compte collectivement, mais c'est sûr qu'à un moment, on va s'en rendre compte que ce n'est pas une bonne idée de, de faire dépendre de notre source de nourriture d'une énergie qui, elle, est limitée euh, sur... le sur la planète et qui va devenir de plus en plus cher et qui est en plus polluante, etc. Donc ça, c'est une vraie question qui rentre dans la souveraineté alimentaire. En fait, on se rend compte que là, le système alimentaire, en fait, c'est des questions qui ne peuvent pas se séparer de, de toutes les autres questions économiques, sociales. C'est vraiment une manière de penser en général, la manière dont on veut produire et les, ce qu'on a besoin pour, pour vivre, en fait, les besoins essentiels de, de l'humain, L'alimentation est et la porte d'entrée, euh, la meilleure porte d'entrée pour ça, mais ça, ça vient toucher toutes les, tous les secteurs de notre vie. En fait. Et pour être très concrète là-dessus, euh, je trouve ça important aussi de comprendre que si on veut être moins dépendant au pétrole, puis il euh, y, y a quand même deux choses. Est-ce qu'on veut être moins dépendant au pétrole tout court Et dans ce cas-là, euh, euh, on va avoir moins de tracteurs, moins de pesticides, etc. Mais ça veut dire un plus grand pourcentage de la population qui revient cultiver. Et c'est pas un petit pourcentage, c'est un énorme. Enfin, je je je saurais pas les chiffres, mais on sait que le que que ces techniques-là, euh, ce matériel-là, ces outils-là permettent quand même. Euh, de, de, de faire qu'on n'a que 5% de la population qui, qui est là-dedans. Donc, ça veut dire d'un coup que peut-être ça serait 15% de la population. Je lis des chiffres comme ça, j'en ai aucune idée. Mais il faut comprendre qu'en fait, ça veut dire qu'autour de nous, il va falloir qu'on devienne paysan si on fait ce choix-là. Euh, bon, je ne suis pas contre, hein. c'est juste pour le mettre en perspective et qu'on le comprenne. Euh, ce n'est pas juste oh, « je suis autosuffisant, trop bien ». C'est aussi euh, « ah, bah, il va falloir que, que on, physiquement, ça nous impacte à nous directement ». Puis la deuxième chose, c'est que, et là, je vais me faire détester et je m'excuse. Mais il y a toute la question des sables bitumineux et du pétrole dans l'Ouest canadien. Alors, encore une fois, évidemment, moi, je suis contre, si on reste sur cette, ce regard-là vite fait, au niveau environnemental, etc. etc. mais à quel point j'ai envie d'être dépendante du cours du pétrole et euh, de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur, euh, ou de la diplomatie, si on peut dire, des pays qui sont producteurs de pétrole aujourd'hui. Peut-être que je préférerais qu'on ait notre propre pétrole à l'intérieur pour ne pas être trop dépendante de pays euh, euh, euh, de, du Moyen-Orient et des États-Unis et, et du Venezuela. Donc, il y a aussi tout ça, en fait. Voilà, c'est juste pour mettre de la perspective. Merci si, on fait, si on fait le choix du pétrole, autant le produire nous-mêmes, c'est sûr. C'est plus, plus, plus sécuritaire de le produire nous-mêmes, si on fait ce choix là. Oui, c'est le choix, choix qu'aujourd'hui, qu'on fait d'ailleurs, nationalement. Oui. Alors, il y a des question environnementale qui se pose également, mais… C'est oui. un autre sujet, on va euh, enchaîner. Je veux juste, euh, il y a un point qui a été soulevé dans le, dans le chat euh, sur Zoom par Eric Ménard et que je trouve important, euh, je me suis, je trouve important à, à, à dire à tous ceux qui n'ont pas forcément vu. Donc, point fondamental à aborder concernant la non-autonomie alimentaire, ça peut être tout à fait acceptable et durable de continuer d'apporter des aliments qu'on ne peut pas produire ici, mais il faut alors accorder une grande importance aux critères écologiques et éthiques du produits qu'on importe. Euh, et euh, on veut avoir des productions écologiques et des producteurs bien rémunérés ça doit être euh, vrai autant pour ce qu'on produit ici que pour ce qu'on apporte -ce que vous avez... oui, alors Christelle. moi bah, j'ai étudié un petit peu en économie agricole au Costa Rica alors forcément j'ai d'un coup la, la perspective qui vient euh, dans un monde idéal je dis oui à, à, à 2000% en fait et puis encore une fois, pour remettre en perspective, on n'a pas forcément les mêmes critères d'équitabilité, on n'a pas forcément les mêmes critères de biologique. Ça veut dire aussi que euh, le, le, ça va changer un, le prix sur notre portefeuille ou sinon que le gouvernement prenne une charge de, de, de ce truc-là. Enfin, Il faut, faut voir, puis, euh, évidemment. Euh, et puis en même temps, il ne faut pas oublier que nos propres critères d'équitabilité ou d'écologique changent très rapidement vous donner un exemple très concret d'une ferme que j'avais visité euh, au costa rica euh, on voulait de l'avocat c'était la tendance donc on va dire de 2008 2009 on a donné le, le costa rica a donné énormément de subventions à des petits producteurs pour qu'ils fassent de l'avocat à exporter on parle de pays qui sont pas très riches et encore le costa rica est pas mal mais je veux dire il a d'autres pays qui ont fait ce genre de move et qui ont beaucoup moins de flexibilité la production d'avocats c'est des années d'investissement, ce sont des arbres. Ça va commencer à être rentable au bout de 10 ans peut-être, 10-15 ans. Donc, en fait, c'est pas flexible. On peut pas dire du jour au lendemain, c'est bon, on arrête l'avocat. Sauf que nos pays ont décidé qu'une partie des critères sur les cinq années d'après ont changé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ben non, nous, dès que les avocatiers sont un peu plus sur bordure d'eau, etc., c'est pas écologique, donc on ne veut pas. Ben c'est génial, mais eux, ils ont perdu 20 à 30 de leur capacité de production, d'arbres qui sont matures, qui doivent mettre à la poubelle. Et d'un coup, parce que nous, on a changé nos critères, eux, ça les impacte et toute leur vie, ils seront extrêmement pauvres pour payer cette dette-là. Toute leur vie. Et donc, en fait, ils... voilà. Mmh. Je voulais mettre cette perspective aussi, ce qui est ultra complexe. Mmh. C'est vraiment d'argent, vraiment complexe. Ouais. Euh, mais c'est bien de, de, de sensibiliser les gens à ça. Malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer euh, sur ce sujet-là parce qu'il y a plein d'autres questions à aborder. Mais merci beaucoup d'avoir mis ça euh, à jour. Euh, je vais très rapidement poser une question, donc une question qui est posée par Camille, plus une question de vocabulaire, parce qu'on en a parlé plusieurs fois depuis le début, sur qu'est-ce que c'est la définition de la résilience alimentaire C'est euh, peut-être assez euh, obscur, peut-être. Euh, je sais pas, El Eliane, par exemple, est-ce que tu te vois d'expliquer ça en quelques mots euh, ben oui, ben la résilience, comme ce concept-là en général, je veux dire que ce soit la résilience des personnes ou la résilience des systèmes, c'est toujours euh, comment on, on, on, on réagit à un choc et on s'adapte. Euh, ben, je pense, je voyais, je ne sais pas si, si ça se fait, mais je voyais qu'il y avait euh, Logan euh, qui se pose cette question-là dans le cadre de son doctorat. Fait que peut-être lui, peut nous en parler plus en plus en détail, mais c'est vraiment de voir comment notre, comment notre système va, va se transformer. Peut-être qu'il ne se transformera pas, peut-être qu'on est juste en gestion de crise puis ça va revenir, euh, que, que notre système va continuer comme il est. Euh, mais c'est sûr que oui, que la, que la situation actuelle nous, nous, nous fait nous questionner sur cette question-là. Puis euh, avec euh, plusieurs acteurs à Montréal, on est en train de... Euh, d'élaborer des projets collectifs euh, pour étudier euh, la résilience du système alimentaire montréalais. Donc, euh, c'est aussi des superbes op opportunités de, de recherche. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter? Oui, je pourrais compléter. Moi, ce que, quand j'ai étudié la permaculture, du coup, j'ai capté ce, ce concept de résilience comme étant, en effet, la capacité d'un système à absorber des chocs, donc à, à survivre à des, à des chocs et s'adapter. Et la clé euh, la, pour la résilience des systèmes c'est la diversité. C'est le nombre, c'est la diversité des éléments qu'on a dedans. Parce que si tout dépend d'un seul élément et que cet élément, face à un choc, ben, euh, tombe, et forcément tout notre système s'écroule. Et c'est pareil dans la, dans, la, dans la nature, en fait. Donc si on a un champ, on a une monoculture euh, du maïs à perte de vue et qu'on a un insecte ravageur de, de maïs qui arrive, et ben hop, on va avoir zéro résilience, l'intégralité de notre culture va, va, va disparaître. Alors que si on a de la diversité, si on a 30% de ça, 30% de ça, 20%, 20 de ça, et en fait comme une forêt, comme un système naturel, et ben en fait c'est très très résilient. Donc euh, je voulais amener cette... Euh, donc c'est ça qu'on doit cultiver, euh, s'inspirer de la nature pour cultiver ça dans nos systèmes humains, dans nos systèmes économiques, dans nos systèmes alimentaires. Parfait, merci beaucoup. Christelle, je pense que tu pourrais peut-être, euh, je ne sais pas, si tu vois d'autres choses à... Ah, ou, à je ne vais pas embêter longtemps, euh, juste euh, je pense que c'est aussi pour compléter, manger, apprendre à manger ce qu'il y a. C'est quelque chose qu'on n'a plus appris. On, on, on, on vit dans des pays de luxe où on peut choisir de ne pas manger ce qu'il y a et donc c'est apprendre à revisiter nos goûts alors là je le remets au consommateur et je m'en excuse parce que en plus j'ai pas cette vision du monde qu'il faut tout le temps taper sur le consommateur pas du tout mais je pense que c'est notre part qu'on peut faire en tout cas à notre échelle euh, revisiter les goûts voilà parfait merci beaucoup encore une fois une perspective différente c'est vraiment, vraiment intéressant c'est tellement vaste et complexe comme sujet c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à aborder merci beaucoup euh, alors une autre question euh, qui nous a été posée sur quel levier peut-on jouer pour avoir des systèmes alimentaires plus efficients euh, c'est une question en soi, euh, peut-être commencer par Christelle alors je vais encore embêter sur un point de vue un peu différent, c'est du systémique donc déjà ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments, puis il va falloir qu'on joue avec tout ça euh, je, je... Il y a l'idée du local, il y a l'idée du bio, il y a l'idée tout ce qu'on a parlé de la question du pétrole, la question de la semence, la question de la terre, de, de nos tourbes. Ce sont, ce sont des leviers importants, puis on l'a. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a une… En fait, franchement, le Québec a deux forces incroyables qui sont en voie de disparition dans le monde. Puis ça, je veux quand même mettre le point dessus, c'est de l'eau douce. Je crois que le Canada a comme 70% de l'eau douce accessible mondiale. Euh, on, les gens vont venir chercher notre eau à un moment donné c'est une denrée ultra rare euh, et nous on n'a pas besoin de trop s'inquiéter il ne faut pas la polluer etc il faut en prendre soin mais elle est là euh, avoir des plantes surtout quand on sait qu'il y a un changement climatique qui est en train de se venir avec des extrêmes peut-être et avoir de l'eau douce c'est quand même excellent et euh, l'électricité puisque c'est de l'hydroélectrique et donc c'est une des énergies parce que tout le monde fonctionne au pétrole et puis je on, on, on comprend pourquoi avec l'histoire, mais le fait est c'est que c'est qu'on peut quand même peut-être justement mettre une part hydroélectrique bien plus importante que pétrolière actuellement ou, ou changer carrément et bref en tout cas on a l'hydroélectrique. Euh, donc ça je veux appuyer dessus c'est important on les a. Euh, ensuite euh, l'autre chose c'est la protection et la favorisation de la biodiversité. Et pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait pour moi ce sont des enjeux tellement importants. Euh, les meilleurs pollinisateurs du monde, ce sont les insectes. Euh, ceux qui euh, fabriquent des sols vivants, ce sont des micro-organismes, donc bactéries, champignons, insectes. Je veux dire, en, si on aide la biodiversité, alors euh, la biodiversité nous aidera. <rire> mm -hmm. Mais voilà, je resterai là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Oui. Est-ce que euh, Stéphane, tu, tu veux continuer Oui, je voulais compléter rapidement sur euh, l'importance de la biodiversité et à quel point en fait, se rendre compte dans l'efficience, la question sur l'efficience. Donc, euh, c'est de se rendre compte à quel point aussi les systèmes qu'on a basés sur euh, l'industrie et le pétrole, donc cette énergie, le pétrole qui a créé l'industrie, euh, nos techniques sont peu efficaces. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, peu efficientes, en fait. Quand on regarde, c'est juste que ça a été tellement abondant qu'on s'en est pas rendu compte. Mais en fait, aux États-Unis, une calorie de nourriture, si on prend tout le système alimentaire, alors de la production, de la semence à et la distribution, pour que ça arrive au consommateur et. et et tout ça, euh, on, on est sur euh, des rapports qui nous disent 7,5 calories pour produire une calorie de nourriture. C'est une aberration, en fait, énergétique. Énergétiquement, c'est juste la, la, la, le système naturel ne pourrait pas fonctionner comme ça. Et les systèmes naturels, eux, sont très efficients. Donc, donc certains gens s'inspirer d'eux et, le, et les utiliser, les favoriser, etc. Okay. Euh, pour compléter par rapport à ça, je ne suis pas un expert dans la question, mais j'avais vu que justement, ce, ce rapport entre calories utiles pour la production et calories produites, euh, il n'a pas toujours été à ce niveau-là. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui a diminué au cours du temps Est-ce que tu reconnais un peu plus là-dessus ou... euh, Par rapport au rendement euh, le ROI, ouais, au, au rendement calorifique Parce euh, bah, calorifique. là, je parlais du rendement du secteur agricole aux États-Unis pour produire une calorie de nourriture, ouais. mais après, est-ce que tu parles du… Euh, le rendement, qu l'énergie qu'on prend pour extraire une, une unité de pétrole euh, dans le monde Non, non, non une, unité, okay. une unité calorique. Comme j'avais lu qu'avec l'appauvrissement la, des sols, notamment dû à l'utilisation okay. de, de pesticides et d'engrais trop importantes, il y avait eu une un problématique par rapport à ça. Mais... Euh, je n'ai pas les chiffres. Okay. Euh, et si je peux venir aussi, on pourrait même mettre en parallèle avec la capacité nutritive. Une tomate produite aujourd'hui est moins nutritive, euh, poids équivalent que… Euh, il y, a quelques, il y a quelques années. Et puis là, on fait, en fait, on peut même partir un peu plus loin et parler tu sais, de la, du sauvage. Il n'y a pas plus nutritif par gramme que des plantes sauvages. OK. Et, euh, et à quoi c'est dû, ça, en, en, en très, très gros et très large Eh ben je vais dire qu'on les dope au, à l'eau, nos légumes. Pas. Et il y a aussi le fait qu'à force de sélection génétique, on a valorisé le goût, on a valorisé la taille, on a valorisé la capacité de conservation, c'est-à-dire que euh, très souvent, pour ceux qui ont fait l'expérience, qui ont planté euh, des, des, des tomates euh, traditionnelles, etc., du patrimoine, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont très fragiles, c'est-à-dire que vous la ramassez et au bout de même un jour ou deux, elles vont casser, elles vont exploser, puis ce n'est pas un problème, on peut la manger, on parle pour le gaspillage alimentaire, mangez-la, elle est parfaite, mais vous comprenez bien que si on veut la transporter à l'autre bout du monde, c'est fini on peut pas. Donc, on les a aussi euh, sélectionnés à partir de leur capacité de, de, de, de conservation, de supporter le transport, de calibrage, parce qu'il faut que ça tienne dans une caisse, euh, des choses comme ça. L'aspect, beaucoup, pour que ça se vende mm -hmm. dans les réseaux. Eliane, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose plutôt sur l'efficience voilà, des systèmes alimentaires et puis les les leviers qu'on peut, qu peut utiliser pour, pour l'améliorer. Oui, bien, ce, ce dernier point-là que vous avez abordé, justement, la, la question des normes, euh, des standards esthétiques, euh, je pense c'est aussi à la base de, du fait qu'il y a tellement d'aliments qui ne sont soit pas cueillis ou qui bon qui, qui ne passent pas beaucoup d'étapes parce que finalement, ils ne respectent pas les normes. Euh, c'est sûr que c'est social puis ça, ça vient avec la, la demande des consommateurs, mais si... Euh, si on pouvait transformer ces, ces normes-là puis trouver plus de débouchés euh, aux aliments qui sont rejetés par le système, nécessairement, ça, ça aurait un impact positif sur l'efficience du, du réseau alimentaire. Parfait. Donc, en diminuant le gaspillage. C'est ça. On y revient. Oui, on y revient toujours. C'est sûr. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre question à ce moment-là. Euh, alors, une question qui est plus en lien avec le, le contexte actuel, c'est une question d'Amina. Alors, je l'ai dit, y a-t-il concrètement des initiatives pour favoriser le collectif local durant cette pandémie au Québec euh, Représente-t-elle une crise qui fait considérer un changement politique de règles, euh, par le changement de paradigme dont certains font, et qui pousse déjà certains à faire une, une transition Et si oui, alors c'est une question très large, si oui, est-ce que c'est une question euh, dont les politiques gouvernementales parlent concrètement en ce moment, sachant que la population en fait ouvertement la demande Déjà, est-ce que la population en fait ouvertement la demande et est-ce que c'est écouté Christelle, vas-y. Euh, bah, moi, vu que je suis formatrice, je suis en fait euh, abordée par des citoyens. Euh, ça a énormément changé. J'ai des questions tous les jours de plusieurs personnes, chose qui n'était pas le cas... Euh... En tout cas, et c'est des questions très précises de comment je fais. Donc, on voit qu'il y a un intérêt, puis aussi il y a un fantasme du récit, c'est-à-dire qu'on croit qu'on va pouvoir changer parce qu'on s'est là, on s'est réveillé. Mais il faut savoir qu'un qu changement de production agricole c'est des années en fait. Hein. Et puis un, un agriculteur souvent il a préparé sa saison en automne, enfin, en tout cas. Et euh, donc voilà, donc c'est pas, ce sont pas des changements de production flexibles, faciles. Euh, mais en tout cas, il y a un appel de la population, il y a le gouvernement qui se rend compte qu'on va vers une crise alimentaire mondiale et que ça va se jouer énormément sur comment on s'entend bien avec nos voisins. Ça va être une grosse diplomatie. À mes yeux, je fais des pronostics à l'arrache. Hein. Je m'excuse, mais à mon avis, il, y aura des... il va y avoir une grosse discussion diplomatique un peu partout. Et euh, oui, parce qu'il y a une histoire de quotas. Il y a des agriculteurs qui se posent la question si on ne peut pas faire sauter les quotas, etc. etc. pour produire suffisamment cette année. Quoi. Okay. Euh, Eliane, tu veux compléter par rapport à ça Oui, ben je pense à ça va... Je suis moins au cours, bien, le gouvernement en parlait, il parlait de faire de la production en serre, puis euh, je ne sais pas où on en est de ce côté-là exactement, mais je sais qu'il y a aussi des… la crise a fait émerger des… des en tout cas, a exacerbé cer certaines problématiques, par exemple, euh, puis là je reprends encore un exemple que je connais bien, c'est la question de la sécurité alimentaire, de, de, de la lutte contre l'insécurité alimentaire. On est avec un système… Euh, qui est basé principalement sur les rejets de la vente au détail. Donc, tout ce qui n'est pas vendu en épicerie, euh, on le prend, on le donne aux populations à faible revenu via le système de banque alimentaire. Puis, euh, au début de la crise, puis je n'ai pas vu les derniers chiffres euh, des dernières semaines, mais euh, les consommateurs ont paniqué, ont tellement fait de provisions, tellement acheté de choses, qu'il y a des surplus pour donner aux banques alimentaires. Mais rapidement, il n'y en avait plus pour, euh, pour donner. Puis en plus, paradoxalement, plein de gens ont perdu leur emploi. Donc, les, les, les, les, les demandes aux banques alimentaires ont augmenté. Euh, puis, euh, les banques alimentaires ont dû faire des demandes de subventions pour aller acheter des aliments. Puis cette question-là de comment on nourrit les personnes dans le besoin, on se la pose, euh, moi, encore une fois, je connais bien le contexte montréalais parce que je travaille avec les acteurs à Montréal. Comment on nourrit ces gens-là? Est-ce qu'on les nourrit euh, avec ces, ces réponses-là d'urgence, d'aller chercher la nourriture qui est disponible, puis en même temps de régler le problème du gaspillage, puis là, entre guillemets, c'est des gros guillemets que je mets. Ou on, on se pose des questions sur justement comment on les nourrit avec, euh, est-ce qu'on les nourrit avec des aliments qui sont produits comme, n'importe qui, moi, je mange des allemands qui ont été produits pour être consommés euh, et non parce qu'ils ont été rejetés du système. Euh, fait, ça, ça, à Montréal, ça pose la question, est-ce qu'on mettrait plus à contribution nos, nos aires de production pour, par exemple, pour ces débouchés-là, pour nourrir plus directement les personnes, euh, tout le monde et les personnes à faible, à faible revenu, les personnes dans le besoin? Euh, donc, tu sais, ça, c'est vraiment comme, cette question-là n'est pas nouvelle, elle n'est vraiment pas nouvelle. Ça fait des années qu'on en parle, puis des années qu'on critique le système de banque alimentaire, mais peut-être que la crise, justement, va vraiment pouvoir transformer ça puis pousser plus loin cette, cette réflexion-là. Mais encore là, est-ce qu'on a les capacités? Est-ce qu'on est capable de s'organiser? Comme disait Christelle, ça demande beaucoup de, beaucoup de, de prévoir, de s'organiser. Est-ce qu'on est prêt à comme, réagir super rapidement? Bien, on, on va le voir dans les prochains mois, dans les prochaines années aussi, je pense. Parfait. Et Stéphane, tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport à ça ou...? J'ajouterais très rapidement. Sur la question de la politique, ben, moi, je me pose la même question en fait. Euh, J'ai hâte de voir. En fait, j'aimerais être dans un an et voir ce que ça a changé. Parce que là, aujourd'hui, je sais pas mm -hmm. ce que ça va changer vraiment. J'espère que ça va changer des choses. Et il y a en effet, il y a un vrai mouvement qui part de la base, qui part des, des citoyens, qui parle de prise de conscience, qui parle de, des gens qui font des marches pour le climat, qui parle des, des, de plein de, de jeunes qui partent en agriculture et qui ont envie de se faire une place et qui ne peuvent pas à cause du système de quotas, par exemple. Donc il y a tout ça qui est déjà là. Et là, est-ce que cette crise va permettre d'accélérer le processus de transition euh, J'espère que oui. Ok, c'est très intéressant. Hum... Très rapidement, il y a une question qui rebondit un peu sur ce que Eliane tu, tu, tu abordais, je pense. Euh, c'est donc là que je vous lis la question Est-ce qu'une transition alimentaire durable peut avoir un impact sur le gaspillage alimentaire au Québec euh, donc, Libre à toi de modifier un peu la question si tu, si, si tu veux, mais qu'est-ce que tu répondrais à cette question là ben, Je dirais plutôt que la question, c'est comment. C'est un peu ma question de justement de mémoire. Euh, C'était Comment, on prend, con, comment dans un système qui veut se transformer, on prend en compte l'enjeu du gaspillage alimentaire? Parce que nécessairement, puis on n'arrête on pas d'en parler depuis tantôt, comme c'est un des plus grands problèmes euh, des systèmes alimentaires, bien, attaquer cette question-là, nécessairement, ça, ça nous mène sur le chemin de la transition. C'est sûr que là, on sait que le, les systèmes sont tellement complexes que ça va prendre du travail sur plusieurs angles d'attaque, mais c'est... C'est vraiment une des bases, selon, selon moi, selon les résultats de, de mes recherches, c'est vraiment une des bases de la, de la transition. Parfait. On approche de la fin, malheureusement. Donc, il reste beaucoup de questions. Je vais en poser des euh, peut-être plus précises, plus spécifiques. Euh, donc, déjà, il y a une question de euh, alors Aberange, Aberange, désolé si j'écorche votre nom, euh, qui, qui, qui demande comment entamer cette transition quand on sait que les lobbies euh, sont aussi puissants en gros, cela va-t-il dans de l'intérêt des puissants? Donc, euh, et sinon, comment contourner ces forces en présence? <rire> Vas-y, Eliane. <rire> Moi, je, je veux juste dire que ben, je ne sais pas comment on va contrer les lobbies, là, parce qu'encore une fois, c'est gros, c'est une grosse question. Mais un point quand même super intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, le dernier guide alimentaire canadien, ça, ça défiait justement tous les... Tous les pronostics de bon, est-ce que euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos in nos industries de la viande au Canada, qu'est-ce qu'on fait avec euh, notre industrie euh, laitière, euh, etc. Donc, euh, puis il y a eu beaucoup de discussions sur le fait euh, pourquoi notre euh, notre guide alimentaire était comme il était avant. Est-ce que c'était à cause justement de la pression des lobbies fait que Ça, je trouve c'est un super bon exemple du fait que euh, publiquement, même politiquement, on s'est positionné. Euh, Contre tous ces lobbies-là de la viande, des, des, des produits an, animaliers, dans, animaux, des produits issus des animaux, excusez. Donc, euh, ouais, j'irai avec cette piste de réflexion-là pour commencer. OK. je ce Moi, que Je veux, je veux bien essayer euh, Essayer, <rire> parce que euh, évidemment, en fait, il y a euh, des lobbyistes, mais euh, en même temps, ces lobbyistes, il y a plusieurs dizaines d'années, ne l'étaient pas, étaient des petits. Donc, euh, j'aime à croire. Et puis, euh, donc là, c'est prendre notre euh, responsabilité de citoyen. Euh, moi, je dis qu'on est des éco-citoyens quand on essaye un petit peu plus de, de, de, de penser à tous ces enjeux-là. Et puis, l'écologie, puis la, la biodiversité, etc. etc. Euh, ben, même si on n'est pas très nombreux, mais que ça marche petit à petit et pas à pas, ben, on peut devenir un lobby euh, demain. Alors, le but, ce n'est pas forcément de devenir un lobby, mais en tout cas, devenir euh, un peu contré, euh, mais ça va prendre du temps, sans doute. Et en même temps, des crises pareilles permettent aussi de faire des grands changements, mais qui peuvent aller autant dans le sens que actuellement, je pense que nous et les spectateurs, actuellement, on pense, mais ça peut aussi aller vers un autre sens totalement. On pourrait décider, je dis n'importe quoi, mais le, le gouvernement, dans l'absolu, pourrait dire « Ah ben trop bien, on va avoir une crise alimentaire, on va continuer à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande, comme ça on est sûr de manger cet hiver. Je, » je... Je veux dire, on ne le sait pas, enfin, c'est vraiment excessif, mon affaire, hein, mais voilà, il faut, faut être vigilant, je crois, et, et faire sa part. Okay. Est-ce que Stéphane, tu veux revenir là-dessus ou pas forcément ben, J'ai envie de conclure. en. C'est toujours une question. Euh, les lobbies, en fait, les, les, les forces économiques, les forces euh, en effet qui, qui, qui luttent pour euh, garder en fait, une forme de privilège, des conserver des, des, un pouvoir économique qu'ils qu ont acquis. Euh, ça peut, en effet, c'est difficile à voir quand on est, quand on voit tous les, les problèmes que ça peut engendrer, tous les, tous les enjeux on, dont on fait que parler depuis tout à l'heure et tout, et qu'on a envie d'un changement euh, urgent et qu'on voit ça euh, avec, avec cet œil-là. Euh, du coup, toutes les forces qui s'opposent à nous, ben, c'est dur en fait. Ça, vient, ça, c ça nous empêche de vivre ce qu'on aurait envie de vivre. Et donc, euh, on peut facilement s'en faire des ennemis. Et, et je trouve que c'est important. Dans la question, il y avait le mot non-violence à la fin. et Plutôt que de s'en faire des ennemis, de le voir comme des adversaires, déjà. Pas comme un ennemi, mais comme un adversaire qui, va, qui a juste, là, maintenant, pas le même mouvement que moi, euh, qui, qui s'oppose peut-être à mon élan. Et de garder, mais que lui, il est en train de défendre quelque chose. Et, euh, et en effet, je suis peut-être tout à fait en avec sa stratégie et, et d'en parler et d'être ferme sur ce sujet-là et tout, et de, et de, et de lutter activement, euh, mais de façon non-violente contre, contre ça, pour, pour aller vers plus de vie. Ouais. Alors, bah, je trouve que c'est une belle conclusion pour l'ensemble de cette discussion. Il y avait encore beaucoup de questions très intéressantes, mais malheureusement, on n'a pas le temps de les, de les lire. Je vous encourage tous, en tout cas ceux qui sont sur Zoom, à lire le, le fil de commentaires. Il y a des gens, des... des... Choses très intéressantes qui sont montées, entre autres de Logan, justement, qui répondait à, à Eliane. Euh, malheureusement, je pas le temps de, de tous les lire, mais je vous, in, je vous invite à, à en prendre connaissance, ce qu'ils peuvent. Euh, Est-ce que entre vous a un mot, de vous tous d'ailleurs, un mot de conclusion, un mot à ajouter pour euh, quelque chose qui n'a pas été abordé ou, euh, ou revenir sur un point important de la discussion Eliane, par exemple, pour commencer euh, ben vite, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Euh, C'était super intéressant. Merci beaucoup ben, d'avoir participé. Puis merci d'avoir ben, discuté, euh, vu qu'on était quatre à discuter. Mais merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je pense que vraiment la crise en ce moment, c'est l'occasion de réfléchir puis de se, se re-questionner, euh, tous les acteurs, là, de se re-questionner sur leurs pratiques. Il euh, faut vraiment saisir cette occasion-là, selon moi. Parfait. Ouais, Stéphane? Euh, bon, J'ai juste envie de remercier tout le monde euh, et les spectateurs. Euh, J'espère que ça a été nourrissant, les réflexions qu'on a partagées. En tout cas, pour moi, ça a été nourrissant de, de partager avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Et encore une fois, on, on est mis en, en commentaire et on va essayer de partager la plupart des, des liens et des, des, des, des sources dont vous avez, dont vous avez parlé. Donc, euh, libre à tous de poursuivre cette réflexion euh, par la suite. Et à Christelle, un mot bon pour la fin eh ben, Ça va être pareil. Hein. Ça va être un, remerciement, un remer remerciement à Polycarbone, un remerciement à vous. Puis euh, tous ceux qui nous écoutent, tout simplement parce que ça veut dire qu'on se pose la question, on institutionnalise, puis on... c'est ça aussi le changement, ça fait partie de la transition, donc euh, c'est très positif. Voilà. Super. Merci. C'est ça, positivisme, c'est le mot aussi de cette, de mm -hmm. cette conclusion, c'est bien, ça, ça change des, des discours alarmistes qu'on peut entendre parfois. Mm -hmm. Je vois que de... Karel a, a partagé euh, ouais. un lien euh, de polycarbone, qu'on ouais. n'a pas mentionné, mais qui est super intéressant, qui permet de calculer euh, ce qu'on... Euh, le... Euh, L'impact de ce qu'on met dans notre assiette, en fait. Et donc, euh... je, vais, ouais, je vais très rapidement okay. terminer par ça. Désolé. Euh, euh, donc, bah, merci à tous. Donc, effectivement, Carrel a partagé sur le Zoom, qu'il faut peut retrouver sur la page de, de Facebook de Polycarbone, puis sur son site internet polycarbone.org, euh, donc un, euh, le lien vers une application qui permet de mesurer l'empreinte carbone de ton, de, ton, de ton alimentation et, et donc de, de, de donner, pas, des pistes de réflexion pour réduire cette empreinte là. Euh, donc voilà, on vient de terminer une, toute une campagne de sensibilisation sur la problématique de l'alimentation dans, un, dans, un, dans le développement durable. Donc N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, notre page Facebook pour avoir plein d'informations, de vidéos, de liens, euh, voilà, c'est très intéressant. Et ensuite, donc, citer pour en parler rapidement un, un prochain événement qui arrive très bientôt, le 29 mai, mai c'est une discussion sur le revenu universel comme réponse à euh, au Covid. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre ça, ça sera également une discussion très intéressante et très pertinente. Merci beaucoup à vous tous, à vous tous les trois, bien sûr, et puis à tous ceux qui nous ont euh, écoutés euh, pendant cette longueur et demie passionnante. Donc, euh, encore une enfin, fois, merci beaucoup, puis bonne continuation à tout le monde, bonne euh, suite de réflexion en tout cas. Merci. Merci, merci, merci à tous.